Bonjour à tous, euh, bienvenue sur learningtamul.com. Euh, votre chapitre 1 sur euh, l'alphabet tamoul. L'alphabet tamoul qui est, euh, je vous cache pas, qui est assez euh, terrifiant au début, hein, il est assez imposant. Mais euh, au fur et à mesure, vous allez comprendre, euh, au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre que euh, il n'est pas si terrifiant que ça finalement. Donc n'hésitez pas à faire des pauses si nécessaire, ça va être une, une, une grosse vidéo de, au début, les prochaines vidéos sont, un peu plus enfin, sont beaucoup plus courtes, rassurez-vous. C'est juste là, ça va être le plus gros du morceau, hein. donc euh, on y va. Alors, dans le chapitre 1, donc comme j'ai dit, on va faire la langue euh, l'alphabet tamoul. Si euh, vous deviez deviner euh, le nombre de lettres qu'on a euh, dans la langue tamoul et que vous ne trichez pas, je suis sûr que vous allez avoir la mauvaise réponse. En français et en anglais, on en a 27. 27 lettres. En tamoul 247. <rire> je sais, on en a beaucoup plus. Mais encore une fois, rassurez-vous, il y a une logique, y a, euh, je vais vous expliquer. Donc, ne soyez pas effrayés. <rire> D'accord Donc, on a 247 lettres. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les sons de la langue tamoul sont référencés dans ce tableau de 247 lettres. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand vous allez apprendre l'alphabet, vous allez pouvoir prononcer, allez, 80, je sais pas, on va dire 99% des mots en tamoul. Vous allez pouvoir reconnaître les lettres dans n'importe quel scénario. Et juste, vous allez peut-être un peu galérer pour l'enchaînement de lettres, hein, mais vous allez pouvoir euh, lire n'importe quel mot. Et donc, euh, en français, par exemple, on a appris que euh, la lettre P et la lettre A, ça faisait le son pas. Et euh, en tamoul, on vous apprend direct qu'il euh, y a une lettre qui s'appelle pas. P -A, directement vous voyez donc toutes les syllabes tout, tous les sons ont leurs propres lettres tous les sons qui sont dans la langue tamoul bien sûr pour ce qui est des sons français ou euh, anglais quand on veut les retranscrire en tamoul c'est là que ça devient un peu moche et c'est le pourcentage qui manque quand je dis que vous allez pouvoir lire bah c'est ces lettres là d'accord mais pour l'instant on va mettre ces lettres de côté on va, on va se focaliser sur les 247 qu'on a déjà euh, pour un début ce serait déjà pas mal d'accord alors pour commencer hop, que j'ai le bon truc voilà alors, voilà à quoi ressemble le tableau euh, avec les 247 lettres en timbre c'est un tableau qui a été fait euh, en, par euh, la personne qui est ici à arrolance.gmail.com c'est pour ça que j'ai laissé la source j'ai trouvé ce tableau euh, très clair euh, facile de compréhension par contre vous verrez que ce qui est écrit avec les lettres anglaises là, c'est pas tout le temps bon tout le temps bon <rire> Euh, donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin de votre euh, fait stylo pour justement être sûr d'écrire les sons, que, la prononciation comme vous, vous le prononceriez en fait. D'accord Alors, on commence dans l'alphabet, les, les lettres qui donnent vie à un, à un mot, entre guillemets, hein, bien sûr, qui donnent vie à l'âme d'un mot et la voyelle. En tamoul, on, on pense aussi pareil. Donc, c'est pour ça que les voyelles, on, en tamoul on les appelle euh, « wir-elt-kel ».« ouir Uir Ouir, ça veut dire « vie ». La vie, euh, V-I-E, d'accord Qui donne « vie », donc ça donne « vie ». C'est pour ça qu'on va l'appeler euh, « lettre-vie ». Entre guillemets. « Elt », c'est « lettre el -kel", le kal c'est « lettre pluriel ». Donc, euh, on verra ça plus tard. Hein. Là, je vous dis juste à titre d'information, au cas où, euh, si quelqu'un demande et que je ne peux pas... Je ne suis pas connecté de manière télépathique pour vous entendre. Donc, voilà. « We ça veut dire les voyelles. Les voyelles, ici, en vert, on en a 12. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on a autant de voyelles par rapport à la langue française Ce n'est pas du tout normal. Ce pas logique. Ok, c'est pas la même chose que les voyelles françaises ou anglaises, mais il y a vraiment une logique derrière. D'accord Là, si vous regardez, on en a 12. Euh, ce que vous devez savoir, c'est que cinq de ces voyelles-là est en doublon. Mais ce n'est pas un doublon parfait, ce n'est pas un clonage. C'est un doublon dans le sens où c'est le même son qui a un son court et un son long. D'accord Donc, pour, euh, par exemple, si on prend le premier, on a A. A. Donc, on a les deux versions. Donc, A, A. D'accord Donc, on a la version courte et la version longue. Pareil, ici, on a I, I, OU, OU, E, E, et, et là, on va le sauter, lui, et après, on a O, O. Vous avez vu Donc, on a eu cinq lettres. Les cinq ont une version courte et une version longue, en, dans la prononciation, je ne sais pas. D'accord Donc, déjà, sur ces douze lettres, vous, avez, vous, vous en connaissez cinq, vous, vous connaissez les cinq autres euh, automatiquement. Donc, euh, c'est déjà pas malin hein, pour tricher, là. <rire> Alors. Ensuite, on a les deux lettres qui sont à part, c'est lui qui est Aï et lui qui est Awa. d'accord Donc là, maintenant, je vais reprendre dans l'ordre. Comme euh, je ne sais pas comment vous vous appelez, euh, vous qui regardez ma vidéo, mais euh, moi, c'est Souben, donc en... ça, c'est mon prénom, et j'ai aussi le son. C'est la même chose pour les, les lettres de l'alphabet, d'accord donc on a, là on a la, le nom de la lettre et après il y a aussi un son, c'est ce que je vais vous dire. Donc je vais faire un par un, je vais vous donner le nom et le son que ça fait. Le nom c'est quand on veut euh, pointer doigt une lettre et qu'on voilà, on, je vous demande enfin, c'est quoi cette lettre, vous allez me dire et vous allez me donner le nom de la lettre. Mais euh, c'est le son qui est le plus important, bien évidemment c'est le son qui va dans les mots, d'accord Voilà donc euh, pour vous dire si vous ne connaissez pas le nom de la lettre, c'est pas problématique. D'accord. Retenez surtout le son. Alors, na a, le a court. Avena, a. Donc là, pour l'instant, l'écriture anglaise est logique. C'est là que vous allez voir que c'est pas très logique parce que c'est écrit déjà par une personne euh, pour un public anglais entre guillemets. Mais même, bref, en tout cas, écrivez le son comme vous l'entendez, comme moi je le dis. D'accord. La meilleure solution, ce serait d'imprimer cette feuille-là si vous avez la possibilité et de corriger dessus directement au stylo. Alors, I na, I. Donc, la lettre I suffit ici. Donc, je dirais. I na, I. Donc, c'est plusieurs I à la suite. Hein. C'est un I long. Ouna, ou". OU. na OU. Donc, la version longue de OU. E na, E. Ehna, et, et, et. Donc vous voyez là on va voit... encore une fois c'est la version longue. Là c'est un des un des seuls qui est solo qui a pas de partenaire donc aihenna, aih. C'est comme le film de Vikram aih. Ona, o. Oana, o. Awan, au Donc lui aussi il est solo vous avez vu. O, o, donc le OW, je pense qu'il est pertinent ici, pour le coup. Voilà pour les voyelles. Voyelles, comment qu'on qu va appeler OERELTKAL. On en a 12. Dans ces 12-là, on a 5 voyelles courtes, 5 voyelles longues. D'accord Retenez bien ça. C'est un mémotechnique pour vous. Donc A-A, I-I, OU-U, E-E, A-I, O-O, a, -A, I -I, o -O, a -O. D'accord Ensuite... Euh, donc, les voyelles, comme on a dit, c'est ce qui donne vie à un mot, mais il faut quand même les structures principales. Euh, la, la base, elle est. Vous enfin, veut dire en anglais, maintenant, c'est les consonnes en français. Donc, les consonnes, on en a 18. Encore une fois, je sais que c'est beaucoup par rapport à la langue française, c'est normal. On a des doublons, des triplons quand. <rire> Quand on compare à la langue française, vous allez voir que la même lettre pourra avoir plusieurs. Euh, elle peut être différenciée en plusieurs exemplaires en tamoul. Par exemple, là, la lettre N, comme Nathalie en français, euh, elle a une version ici, une version là et une version là. Donc, ces trois lettres, ils, si on devait l'écrire juste en français, ce serait N. Mais en tamoul, on différencie parce qu'il y a tout un process. Donc, euh, même les personnes qui ont l'habitude, qui maîtrisent bien le tamoul, ont cette difficulté-là. Ils, euh, ils vont galérer, ils vont, ils vont faire des, des fautes. Donc, euh, ce n'est pas notre priorité tout de suite de, de savoir à quel moment utiliser quelle lettre. Tout est sur la position de votre langue que vous prononcez cette lettre. Mais ne vous prenez pas la tête pour l'instant avec ça. Ce sera dans les, dans les chapitres, je crois, 14, 15, 16, je crois. On verra en détail à ce moment-là. D'accord Pour l'instant, on se focalise juste euh, sur ce qui est devant nous. Donc, on prend l'alphabet. Alors, les mayeltés, on en a 18. D'accord Donc, comment on les reconnaît Ils ont tous un petit point au-dessus de leur tête. Donc, tous les mayeltés, ils ont des points au-dessus. D'accord Donc, mayelté, petit point sur la tête. Euh, au-dessus de la tête, plutôt. D'accord Donc, euh, je pourrais vous prononcer, mais euh, c'est comme... Euh, si je vous disais, euh, si j'essaie de prononcer la lettre P, je vais dire, pff, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je vais vous, je vais vous prononcer juste après. Euh, donc, passons un petit instant. Euh, on va parler d'abord de cette catégorie-là maintenant. Cette catégorie-là, c'est comme l'étape de multiplication. Si vous voyez la logique, c'est celui-là plus celui-là, multiplication, addition, hein. celui-là plus celui-là, ça va vous donner celui-là, par exemple. Donc, celui-là plus celui-ci va vous donner cette lettre-là. D'accord Donc, toutes ces lettres-là sont le résultat de la fusion entre le vert et le violet. Donc, entre les ouirelté et les meilleltékal. Donc, ouireltékal et ça va vous donner ces lettres-là. Et cette catégorie-là, on ne s'est pas pris la tête en tamoul. Ouirelté, meillelté, et ça, c'est uirmeyelt. Donc, on a juste collé côte à côte, wir » et mail, donc weir mail, et sont là, donc wir » mail, est c'est la partie, c'est le résultat donc de la fusion entre les voyelles et les consonnes, donc une voyelle, une, une consonne ici et une voyelle là, ça va vous donner cette cette consonne voyelle entre guillemets, <rire> cette nouvelle lettre, cette nouvelle syllabe, d'accord, ça va vous sortir un nouveau son qui est l'association d'une consonne et d'une voyelle, vous avez vu c'est assez euh, c'est assez simple pour l'instant, enfin, on comprend la logique. Hein. Quand vous, si, euh, voilà, si on vous envoie, vous recevez par SMS ce tableau-là, vous allez dire Mais c'est quoi ça C'est impossible, c'est indéchiffrable. Un, un Mais vous vous rendez compte qu'en fait, si, c ils ne sont pas bêtes, il y a quand même une petite, une petite logique, quand même. D'accord Une grande logique, même. Donc on a les ouirelités, les meilleures lités, les avant de continuer, là, on a le Ayudelete, qui est le Agenam, qui est une lettre que, euh, honnêtement, je crois que je ne l'ai jamais vue écrite dans un texte. C'est vraiment une lettre à part, je ne sais même pas ce qu'elle fait là. C'est souvent pour les mots anglais, quand on veut parler, on veut retranscrire la lettre F, etc. Mais bon, juste sachez qu'elle existe. C'est cette lettre-là qui empêche que ce soit 246. <rire> voilà, est là comme ça, ce n'est pas, pas le plus important de l'alphabet, croyez-moi. Ensuite, donc on, a on a 12, 18 et le résultat de 12 x 18 qui est 216. Donc, 12 plus 18 plus 216, 246 plus 1, 247. D'accord Retenez bien ça, c'est important de comprendre comment c'était composé l'alphabet. Si vous prenez les rouges et les, enfin le violet et le vert, c'est les premières lettres. Vous êtes d'accord que c'est les « parents » des jaunes donc, c'est euh, la totalité, donc là, euh, c'est les premières, c'est la fondation, c'est la base de la base. En tamoul, pour dire premier, on dit modèle. Donc, on peut, la catégorie de lettres qui regroupe les « wir » et les « meyel tekel », donc cette catégorie-là et cette catégorie-là, c'est les « modèles donc première lettre, d'accord Donc, « modèle tekel euh, », qui donne donc naissance à « wir meyel tekel". Jusque là, ça va Ouais, je, je suis persuadé qu'il y a eu des, des soupirs, etc. <rire> Parce que j'ai eu le droit pendant mes cours en ligne, mais euh, ils, à la fin du cours, ils ont compris. Et, euh, bien sûr, ça demande du travail. Hein. Vous êtes là, vous essayez d'apprendre une nouvelle langue, même si c'est langue qui est peut-être peut votre langue maternelle, mais ça reste, euh, concrètement, ça reste une nouvelle langue pour vous à l'écrit. Donc, il faudra commencer par les bases. C'est la même chose que quand vous avez pris le français en... En maternelle et en cp vous avez beaucoup travaillé là vu que vous êtes un peu plus grand vous allez apprendre l'alphabet un peu plus facilement vous allez retenir les choses plus facilement euh, pas besoin d'écrire 50 fois euh, comme quand vous étiez petit 30 fois suffira <rire> donc euh, voilà ça demande de l'effort accrochez vous comme j'ai dit n'hésitez pas à prendre une petite pause quand vous en avez besoin euh, donc voilà alors maintenant je vais vous je vais lire toute cette colonne là cette colonne-là, c'est l'association de toutes ces consonnes avec la voyelle A, le A court, le A qu'on connaît dans la langue française. D'accord Donc, euh, papa, euh, maman, euh, je ne sais pas, enfin voilà. Donc, c'est cette colonne-là. Pourquoi j'ai utilisé ça Parce que là, au moins, je pourrais vous prononcer les consonnes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous lire toute cette, cette colonne-là. Comme ça, vous allez pouvoir mettre sur votre petite, euh, petite feuille-là, vous allez pouvoir mettre... Euh, à quelle lettre anglaise correspondent euh, ces consonnes, d'accord Alors, cela c'est k, ka. kana k, ka. ça va être la lettre k ou la lettre g dans certains cas, donc euh, là ça va être ga etc, euh, ga ou k, d'accord C'est pour ça que là le ka je suis pas spécialement fan, d'accord Mais voilà, faut, comme j'ai dit vous allez écrire comme vous, vous le sentez ngana, uh, pardon, là c'est nga nga, j'aurais écrit n-g-a moi personnellement nga, uh, ça, ça fait partie des, des lettres qui sont uh, rarement utilisées dans les mots cette lettre-là, elle serait utilisée uh, par exemple, là, on a eu pongal récemment c'est pongal, ng uh, mais sans le point, c'est assez rare, mais bon, c'est toujours bon de savoir donc n-g-a. Ça c'est écrit C H A mais j'aurais écrit S A donc sana sa niana nia dana da -a, nana na donc, n a tana ta nana na je sais on dirait que je dis exactement la même chose mais il y a une nuance croyez-moi <rire> pana pa mana ma Yana, ya, tana, ta. Donc c'est bien rentra. Hein? Lana, la, vana, va, rana la, lana, la, rana, ra nana, na. D'accord Alors, on a ça. Donc voilà donc là, là vous avez toutes les je vous ai donné toutes les consonnes euh, en utilisant la première voyelle comme ça c'est plus simple de prononcer euh, comme je dis donc on a le l qui est en trois exemplaires le n qui est en trois exemplaires le r qui est en deux exemplaires mais tout ça vous allez le voir plus tard pour l'instant tâchez de retenir les lettres c'est le plus important d'accord maintenant donc les consonnes on peut les reconnaître vous voyez elles ont vraiment les traits de ce parent là le parent de gauche on le voit bien partout. Là, vous le voyez à chaque fois vous arrivez à le reconnaître. Mais euh, ces lettres-là, elles ont disparu. C'est là que euh, le petit, le petit, la petite astuce entre en jeu. Euh, je vais vous montrer les... En fait, c'est le jeu des, des six... Non, c'est six différences. différence. Donc, ce n'est pas le bon exemple. <rire> en fait, je vais vous montrer les similitudes que chaque colonne a. Donc, ça va vous pointer du doigt l'indicateur que vous devez chercher. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une lettre, vous allez chercher, donc vous allez savoir quelle est la consonne parce que vous, auriez, vous, allez, vous allez apprendre, vous allez connaître vos consonnes. Et pour l'indicateur, au lieu d'apprendre tous ces lettres, toute la partie jaune, vous allez apprendre juste un indicateur. Et cet indicateur-là va vous pointer du doigt qui est le parent vert, quelle est la voyelle qui est liée à cette lettre. D'accord C'est ça l'astuce, en fait. Donc, vous n'allez pas apprendre 216 euh, lettres, mais vous allez apprendre euh, un indicateur par colonne. Donc, au lieu d'apprendre 18, 18, euh, 18 lettres, vous allez apprendre un indicateur qui va vous donner les 18 lettres. Vous comprenez <rire> Donc là, euh, la consonne, on lui enlève le point au-dessus de la tête, et bah, ça nous donne la première lettre A. Donc, pour avoir la voyelle A, pour savoir que c'est la voyelle A, vous voyez que la lettre, elle est isolée, elle a, elle a juste perdu le point au-dessus de la tête. D'accord Donc, ça vous fait déjà un premier indicateur. Si vous savez ça, vous, avez, vous connaissez 18 lettres. Vous voyez la logique Pour cette colonne-là, pour le « halon, on ajoute un petit pont sur la droite. Donc, le, le petit pont crochet sur la droite, ça veut dire que c'est un « halon. Là, l'exemple que j'utilise, c'est quelqu'un qui va à la piscine, qui va tout en haut de l'échelle et qui saute dans la piscine. Hop, hop. Hop, hop, hop. Vous voyez, il y est partout. Euh, donc voilà votre indicateur pour la lettre I court. Là pour le I long, c'est pareil. La personne elle va tout en de l'échelle, sauf qu'elle revient sur elle. Elle, bah, elle a eu peur, la personne, et elle fait demi-tour. Donc voilà, hop, demi-tour, demi-tour, demi-tour, demi-tour. Ça vous fait le I long. Là, ces deux colonnes-là, on va les sauter parce que <rire> il faut les sauter pour l'instant. Là pour la lettre E, on a un petit truc sur la gauche, euh, enfin un petit truc qui est assez balèze, je vous la corde Donc on a hop et hop, donc le petit cercle là, en long, on dit que c'est une corne Donc on a une corne, hop, c'est pour le son court combe, combo, Otchai ça veut dire un combo, ça veut dire corne Otchai combo, donc une corne sur la gauche, deux cornes sur la gauche, ça veut dire que c'est un long Donc c'est un et court ici, un et long ici Rien qu'avec le, le double, les doubles crânes, on arrive à le trouver. D'accord Pour la lettre I, c'est simple. On a le petit truc en looping ici et là, qui est ajouté sur la gauche. Il faut faire attention. C'est bien courbé à la fin. Vous voyez ici Désolé, j'ai zoomé sans prévenir. Ça a dû vous faire mal aux yeux. Donc là, on a le petit truc courbé ici. Parce que là, par exemple, si vous regardez, ici, c'est un T. Donc, pour ne pas confondre les lettres, là, vous avez une sorte de T à la fin. Là, vous avez un C inversé. D'accord Assurez-vous de bien, euh, quand vous apprenez, assurez-vous de bien arrondir le bout. D'accord Donc ça, c'est ajouté sur la partie gauche. Et là, pour le haut court, pareil, on a encore l'histoire des cornes. Sauf que si c'était les cornes toutes seules, bah, ce serait la lettre K. Sauf que là, on n'est pas sur la lettre K parce qu'on a aussi le petit pont sur la droite. Là, si on enlève le, le pont sur la gauche, ça nous, donne, ça nous donne la lettre qui est là, K. Juste ça, ça nous donne K. Sauf que là, c'est les deux, donc ça va être co. Donc c'est une corne, un pont. D'accord Pareil, regardez, si vous regardez toute la colonne, c'est la même logique. Là, cette fois-ci, la version longue, donc la version longue de haut qui est haut, on ajoute deux cornes. Deux looping, hop, hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit looping, ça n'a rien à voir, mais voilà, <rire> deux cornes. D'accord Donc là, pour cette lettre-là, on a une corne et un petit truc qui ressemble à la lettre qui est là. D'accord Donc un truc à gauche, un truc à droite. Voilà. Donc à chaque fois, que vous retenez les indicateurs, vous, vous connaissez les 18 lettres automatiquement parce que c'est le même principe partout. Là, si cette colonne-là, je la déplace là, je vais avoir bah, sur la partie de gauche une corne. Et je saurais que c'est le son et. Le son E court, bien sûr. Donc là, je sais que cette, cette consonne-là, c'est Y. Je sais que c'est un « et » court, donc ça me fait « y » plus « et » court, donc « y » plus « et »« y » Voilà, je sais lire ta moule. <rire> tout simplement. Vous voyez Alors, euh, maintenant, là, ces deux colonnes-là, je les ai sautées parce qu'il y a des exceptions tout le long. Hein. Pas, ça, doit, ça va vous demander plus d'attention, plus, de, bah, plus de travail, hein. ce n'est pas aussi simple. Ce pas le même principe sur les 18 lettres. Mais c'est le même principe sur 3-4 lettres à chaque fois. Par exemple, là, si vous voyez cette lettre-là, on fait un petit truc sur le bas et on remonte. Pareil, ici. Et donc là aussi, on fait le petit truc sur le bas. Après, on ajoute le pont. On fait attention, le pont, il est lié. D'accord On ne le sépare pas comme ici. C'est bien lié. D'accord Donc là, ce tableau-là, c'est vraiment du travail personnel. Ça, de toute façon, c'est une exception. Hein. Comme partout, il y a des exceptions qui sont un peu plus longues, un peu plus dures à retenir. Mais voilà, là, si vous voyez le mou, il est comme ça. Le mou, il y a un petit truc au bout. Et regardez, par exemple, là, rou, il est comme ça. Et le rou aussi, il, est très, il, est, il y a le petit, le, le petit cercle au bout, pardon. Vous voyez, donc la même logique s'applique entre certaines lettres, mais ça demande un peu plus de travail, bien sûr. D'accord euh, Donc voilà, on en soit, au lieu d'apprendre 247, euh, 247 lettres un par un, vous apprenez, donc les 12 voyelles pour commencer, les 18 consonnes ensuite, et ensuite les indicateurs pour pouvoir reconnaître les 216 lettres, tout simplement. Vous, avez, vous devez apprendre à peu près, je sais pas, 12 plus 18, ça fait 30. Euh, 10, sans compter les deux euh, les deux qui nous embêtent un peu. Ça vous fait 40 choses à retenir. 40 choses sans compter ces deux tableaux là ces deux colonnes là donc euh, <coughs> ça vous fait donc euh, 40 choses à retenir au lieu de 200 229 à peu près <rire> ouais donc en, tout ça pour vous dire que euh, voilà on prend étape par étape, step by step, comme on dit, donc euh, pas à pas vous allez vous rendre compte que c'est faisable en fait, donc euh, vous allez commencer par les voyelles, ensuite les consonnes, les indicateurs, vous allez pouvoir reconnaître n'importe reconnaître quel mot. Par exemple, pour vous montrer la puissance de ce tableau, <rire> comme on dit maman en Tamil, Amma, d'accord A Um Ma Amma donc là, si ce tableau était dans votre tête, vous auriez su écrire « Aumma » qui veut dire « maman »« Amma » Vous voyez Donc, euh, voilà l'importance de, bah, de ce tableau. Pourquoi c'est la première étape qui est la plus importante. Mais euh, la raison pour laquelle, une fois que vous, avez vidéo -là, vous allez maîtriser cette vidéo-là, vous allez avoir fait un... Vous allez avoir fait Je ne parle plus très français, moi. En tout cas, c'est un immense bond en avant pour vous à la fin de cette vidéo. D'accord Le reste des chapitres, c'est des mots euh, par catégorie pour essayer de vous familiariser à la lecture d'un mot pour l'enchaînement des lettres. Pour ensuite, vous faire, bah justement, essayer d'être proche de ces lettres pour pouvoir enchaîner plus facilement. Ce procédé-là fonctionne car mes élèves du groupe enfin de, que j'ai eu pendant le confinement, quand je faisais des cours live sur Skype, euh, sont, euh, peuvent justement maintenant lire en tamoul. C'est peut-être pas très fluide, fluide comme euh, une personne pourrait parler couramment, comme moi par exemple, mais ils sont capables de reconnaître toutes les lettres, d'enchaîner les lettres, même si c'est petit à petit. Et ça, ça n'a pas, pas pris énormément de temps, quoi. Pour le français, nous, par exemple, quand on était enfant, on a, on a pris du temps pour pouvoir lire de manière fluide. Là, en quelques mois, c'est quelque chose qui est faisable. Ça dépend, tout dépend de votre, du travail que vous allez, que vous allez fournir. D'accord Là, une autre petite parenthèse. Là, cette lettre-là, c'est GA, donc A. Mais quand vous allez avoir dans certains mots, vous allez avoir le MEILTE qui va être devant une lettre de sa même famille. Quand il est devant la lettre de sa même famille, ce était là ce qu'il veut faire, c'est doubler le son qui vient après. Donc, vous allez voir plus tard dans les mots, hein, mais je vous le dis, ça aussi au cas où, au cas où. Donc là, euh, bah, je prends l'exemple de « amma ». Donc « a »,« um »,« ma ». Si je le dis en un mot, ça fait « amma ». Vous voyez que c'est « doublé » entre guillemets. Si j'enlève le « um », le était ici. Si je mets juste ANA et marna »,« AMA, bah ça vous fait AMA, AMA, AMA. Vous voyez la différence C'est là que le, mei le meilleur va être important. Donc il est là pour doubler le son qui suit. Mais il double que quand il est de la même famille. Donc là, une famille de mots, c'est une ligne. D'accord Ça se lit par ligne. Hein? Hop. Voilà. Donc, KANA, kan sa na sa, nyan na nyan, da na da, na na na, ta na ta, na na na, na, na, na, Donc voilà, je, je me suis perdu mais vous avez compris euh, la logique. Ça c'est pour les consonnes. Là vous avez la famille. Ka na ka na ki na ki na ku na ku na ku na ke na ka ka na ka na na ka na ka ka non, ka ka kiki, koukou, kekei, kai, koukou, Kao. Vous avez vu Voilà la logique pour vous les amis. Donc ça vous donne... Je vous ai fait une petite présentation, que, enfin petite, ça c'est un grand mot, je sais. Mais voilà, voilà la logique pour vous. Euh, donc commencez par les voyelles 12, mayel 18, Ouir que c'est les modèles LT, donc il y en a 30. On a les Ouir 216, qui sont donc la, la, la, le résultat de la fusion entre les Ouir et les d'accord Je sais que je me répète un peu, c'est pour, pour, pour que ça rentre petit à petit, en fait. D'accord Alors, donc là, sur la slide que vous allez pouvoir télécharger en bas à gauche du site internet, sur la page du site internet, vous avez ces petits slides-là, un petit résumé aussi ici, donc les voyelles, on a, on a les 12 ici, les 18 consonnes ici. Donc là, on a le tableau des lettres que vous pouvez que vous avez à votre disposition. Pas besoin de faire des screenshots, hein, comme ça vous avez la slide. Et là, un petit résumé, donc ce que je disais, l'alphabet, il, il y a 12 fois 18, plus 30, donc c'est le LT le muir plus mail Et le l'été vous savez, le petit, les trois points là, le... Il y a le logo du film AUDLT euh, qui, qui, qui est ça, ou la lettre, la chaîne même, la chaîne Lilian là. Donc voilà, vous avez un AUDLT. Ça vous fait donc 12 x 18, 216, plus 30, 246, plus 1, 247. 247 lettres tamoul <rire> Voilà pour vous. Donc euh, encore une fois, prenez votre temps avec cette vidéo, regardez-la plusieurs fois si nécessaire. Prenez le temps, euh, c'est important. Et euh, donc, je pense que je radote, j'ai fini. <rire> voilà, bon courage à vous. N'hésitez pas à utiliser le formulaire euh, « nous contacter » si jamais vous avez un souci avec le cours. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bon courage.